Quand je m'approche de mon robinet, des neurones se connectent jusqu'à mon pied. Mon pied appuie sur une branche clouée d'un côté. La branche tire une ficelle. La ficelle, après un coude dans un crochet, tire un bout de sureau. Le bout de sureau entraîne la poignée du robinet. Le robinet s'ouvre. Et l'eau coule. Un élastique ferme le robinet quand je lève le pied. Je règle le débit en appuyant plus ou moins. Avec un caisson sur pied en surcollé, la branche serait trop haute. Mais un petit bout de bois peut être fixé plus bas. Le coronavirus ne passera pas par ton robinet si tu lui clous le bec. Et quand tu auras les mains pleines de terre, tu te demanderas pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt. Si tu aimes cette vidéo, éteins ton écran. Et sort oublier les robinets, car dehors, ça coule de source